je sais pas comment ça fonctionne ce jeu dans multijoueur il y a plein de serveurs genre c'est un peu comme un... Ok. mode de jeu percé ah ouais c'est bien ça ouais c'est le mode que j'ai fait moi aussi ouais moi aussi ouais je vais prendre tireur d'élite parce que je suis un malade Attends, est-ce que t'es dans mon équipe Appliqué. oh ouais nous, nous ça. sommes pas dans la même équipe essaye si de changer, essaye de changer tu peux normalement on va trouver Hypnose on va le tuer Bon, donc faut savoir que c'est un jeu un peu hardcore. Genre, vous avez vu, il a pas le nombre de balles et tout. Et y a... on sait pas quand on tue quelqu'un, c'est beaucoup de choses comme ça. Ouais, et c'est hyper dur. Vraiment. Oui. Le, le recul des armes est genre euh, incroyable. Il a pas le niveau de ta vie, t'as rien du tout. Ouais, d'ailleurs, oh. tu m'as tiré dessus. C'est moi qui t'ai tué C'est moi Mais qui t'ai. T'étais à côté de A ah euh, ouais, je Oh oui, oui j'ai tué, tué Hypnose, le premier que je tue, c'était Hypnose. Ok, je suis avec toi, c'est bon. Attends, est-ce que je peux t'observer Ah oui, c'est moi. Ouais, bon. ah oui, tu peux me voir, je, tu oh, me, me vois Ouais, oh, t'as un, un viseur incroyable. Choisis-le, c'est... Eh Elle a l'air bien, cette carte. Oh Oh là là Oh là là Oh là là, le genre On français. arrive dans 3 secondes, hypnose Oh, oh t'es là, hypnose Ça va, mec Ah, t'es trop beau Et on joue notre vie, genre. Vas-y, tu joues déjà grave, pas ta vie, <rire> tu cours comme un taré. Ils sont partout, gros. Dans nos campagnes tu veux pas qu'on monte là à l'étage Bah y'a déjà notre pote là-haut Oh le con je l'ai perdu Ah t'es là. Ah là, là On va mourir comme des merdes, tu vas voir Ouais je sais ah, il y a des mecs là Oh je l'ai vu Vaman. Je l'ai vu Et ah, moi aussi j'en touche un autre Il est derrière le poteau Vraiment, il est... <rire> oui, Ah il est mort en fait On dirait Oui il est contre la palissade. <rire> Putain on est trop Coco, chaud Coco Coco Oh là là. Du coup là on doit protéger... Ah c'est ça J'en vois un J'en vois un Oh je l'ai couché Je l'ai couché Bien joué mec Mais mec c'est ouais, hyper non. dur oh oh Allez On a joué deux secondes, on a gagné T'es prêt pour l'assaut Roger, Roger oh, C'est ah toi qui es mort à côté de moi Ouais. Je sais pas. Un ah, couvert Mais il est où Il est où Il est où Il est où Je ne sais pas du tout gros. Non, non je le vois est... Là, là Touché oh mort J'arrive Putain tu, tu meurs en une balle genre Ok. Y en a un là. Ah yes T'as vu le corps qui glissait ah, bah, ouais, bah, là je le vois juste glisser là. Ah je l'ai eu, eu. Oh, oh, je l'ai eu! on l'a eu, je sais pas qui l'a eu. Non, non, non, c'est pas moi qui, qui était avec toi. Ah tu l'as eu? Ouais, ouais, il est mort. GG. Derrière, grenade! Oi, oi, oi! Oh, y'en oh, a un en haut! Y'en a un en haut derrière des cagettes, gros! Oh, j'ai plus de balles! Recharge! Ah, ouais, mais. Ah, oh, oui, c'est vrai! Oh, oh, Mythnose! Euh, on peut pas contourner par la gauche là? M. Non, j'ai regardé, je crois pas. Non j'ai pas l'impression non plus Oh non il y en a allongé juste devant oh, quand tu passes dans la rivière à ouais, droite du rocher Ça. Ah je l'ai eu oh, bien, joué. bien joué mec <rire> Ah bah voilà <rire> Je sais pas du tout oh, J'aime pas par contre rentrer là allez. Ouais y en a un. GG oh. je sais pas qui l'a eu Oh il y en a encore un là-haut attends À la fenêtre Non mais là genre C'est bon je l'ai eu Bien joué Y'en a un qui arrive là! Je l'ai eu! Oh putain, je t'ai sauvé la vie, gros! Y'en a un là-bas! Je l'ai eu! Oh la la, mec, je vois. Je vois flou là, je vois flou! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a capturé B. Je te vois là, je t'ai attendu. Oh la vache! Oh, il m'a fait peur! T'es mort? Ouais. Ok, du coup, j'essaye d'avancer, moi. Oh putain, avait un mec qui campait dans C. Ah, c'est bon, non, tu réapparais là! Ouais, je suis avec toi. C'est pas un mec ça là-bas? Bon bah, si c'en était un, il est mort. Oh yes, oh Gagné. bien joué. Putain, deux victoires. Le meilleur joueur. Oh putain il 6-9. On est pas un joueur de Call of Duty nous Si juste. Bah voilà, tu vas crever là, regarde. T'es encore vivant Non <rire> Il est là non à ta gauche, à ta gauche. Là, là. Oh mec Y'en a un qui arrive à ta droite Il est mort Oh merde mais je lui ai été eh, haut oh. Y'aura oh, un il y aura un ralenti, la vie y aura un ralenti Franchement il pense que tu qu'il pète le swag je... Oh Où qu'il est Bah j'ai tiré n'importe où <rire> Mec j'ai rien compris à ma vie Je suis mort Tout à l'heure je t'ai sauvé la vie à ce, ce niveau là Regarde il est encore là ton pote Si Sou sous Et bah il est revenu putain et je l'ai buté Mais En vrai ce jeu est vraiment trop bien Mais Oh ouais non il, il, il est vraiment cool en hein, moi j'aime Quoi Moi j'aime Oui Please can you try uh ambassade, please, please, ambassi And uh, no way Because I want to try this map Ah ok ok let's go yeah. No problem bro. Putain ils sont trop cool Je suis là coucou ça arrive par là ça arrive par là Il y arrive il y arrive Tu l'as eu Il pnouse Allo <rire> <Allô> <rire> Ah mec on est nul Arrête de dire ça Moi je suis pas d'accord Regarde t'es prêt Vas-y mec Position tryhard Toujours français <rire> Je l'ai coursé 3 h et je l'ai tué. C'est moi bon, j'ai fait mon premier kill. L'ennemi avance, repliez-vous. Je me replie pas. Jamais je ne céderai à l'avancement des ennemis. T'es mort toi. Genre il y en a un, il arrive, il rentre par la fenêtre et genre il commence à me tirer dessus et là je me retourne vite fait et je l'encule. Ah il y en a un qui arrive en haut des de escaliers toi. Ouais il est mort. Les infos, les infos. Il y en a un qui arrive. Ah non c'est pas un ennemi pardon. Ok. Lui, lui, lui vraiment il m'a fait flipper. Ça va, hypnos coucou Ah, dehors, dehors, il y a trois mecs. Oh putain, bah je suis sorti, je me suis niqué aussi. Oh j'ai pété sa mère. <rire> oh là là. Mmh. Je passe par dehors, je vais essayer de, de les contourner. Oh il y en a un oh. qui arrive à la fenêtre au même endroit où t'étais tout à l'heure. Ouais, bah, je me suis tué, mec. <gasps> oh, je me suis fait tirer dessus. Mais pourquoi c'est un pote qui me tire dessus Il est con ou quoi Ok, lui je l'ai buté. Lui, je l'ai buté. Putain, tu meurs vraiment en deux balles, hein, par contre. Double kill. Oh, yes. Oh Mais je l'ai eu, mec Et je me suis fait tuer par un autre. Genre, mec, j'ai dû faire 5-6 kills d'affilée, là, sans mourir. <rire> Il a cru qu'il avait débloqué une nuque. Mon colis de je sais pas quoi, le... Comment ça s'appelait, déjà Euh, je sais plus. Largage de ravitaillement, les chiens. Oh, merde Mais... couille Mais grosse couille. Moi <rire> oh, l'énerve, Mais grosse couille hein j'ai graffé exprès, extrême, c'était trop drôle. Victoire oh Brut Shoot, shoot Base dans la tête Shoot, shoot Base dans la tête Shoot, shoot Base dans la tête J'avais plus d'oxygène, désolé. Oh bah, dis donc. J'ai trébuché ouais. <rire> Une pierre J'ai trébuché 4 Euh, patron Catron Étron <coughs> Neutron Poutron Proton Satron J'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure, lui il dit des vrais vraiment... mots. <rire> il en avait un dans les escaliers de notre côté? Ouh, j'ai défoncé Oui! Tu as cassé le monsieur! Oh, tu as cassé l'autre monsieur! Tu casses tous les monsieur! T'étais pas sur ma cam, j'espère! Ah, si, mais ton aim il était pété de sa mère! Allez, mon pote, toi t'es K.O. Bitch! Bitch! Bitch! Oula, là! Toi aussi t'es mort, bitch! Oh là là On l'appelle Hypnose! Et il est là! Et je What suis mort Moi aussi, je suis ma ma ma ma Tu as reçu riquette, lever les mains Et tu as reçu riquette, lever oh les non, mains non, on me tire dessus, on me tire dessus Oh non oh. Il est mort, celui qui t'a tué Il s'est à 60% de gagner. Ah, on a perdu Il y a D encore, il y a D encore Hypno, c'est la fin Je voulais pas cette guerre Hypnose <rire> Désolé Je peux pas mourir si jeune J'étais un petit moineau tout mignon Devant toi Grrrr Je croyais que c'était un gentil au début Je vais pas tirer dessus Je vais jamais les laisser gagner Hypnose C'est pas ma guerre mais c'est pas la leur non plus C'est pas ma guerre Devant toi Bien joué mec J'ai eu un shoot de merde mais comment je l'ai eu T'es pas un pd hein I'm not a pd euh, Devant toi Brrrr Brrrr Non oh, Hypnose non. Bah. C'est pas ma guerre. Oh, nice try, man. nice try, man. Nice try, team, nice try. Nice try. Very good team. Oh. Goodbye, I love you. Illusion, meilleur joueur. BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO bah. ba